Suite à la conférence Harmony OS de Huawei, on sait enfin tout de la nouvelle montre de Huawei, la Huawei Watch 3, qui sera déclinée en deux éditions, Watch 3 et Watch 3 Pro. Je vous propose cette courte vidéo afin de reprendre toutes les informations qui ont été données et celles qui sont spécifiques à la France. C'est parti C'était avec une certaine émotion que j'ai suivi la présentation de la Watch 3 lors de la conférence Harmony West. Car oui, la Huawei Watch GT1, première du nom, est une des premières montres que j'avais testées sur ma chaîne. Et ce modèle date pas d'hier. J'avais bien entendu aussi testé la Huawei Watch 2, Huawei Watch 2e, Huawei Watch 2 Pro. Mais là, sur la Huawei Watch 3, on arrive à une rupture. Une rupture avec le système d'exploitation déjà existant. C'était un des défauts qui revenait souvent dans mes tests sur les Huawei Watch. C'est que le système d'exploitation n'avait pas évolué vraiment depuis la 1. On restait sur un système d'exploitation assez fermé, même si on l'a vu, ces derniers mois, il y avait des possibilités d'envoyer des SMS, des messages via d'autres applications qui ont commencé à venir se greffer sur LightOS. Bref, aujourd'hui, Huawei remet tout à zéro et part sur HarmonyOS même sur sa Watch. Je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur HarmonyOS, mais ça va être un système d'exploitation multi-hardware qui va être à la fois implanté sur la Watch, à la fois implanté sur les tablettes et sur les mobiles. Il va permettre des interconnexions entre tous ses hardware et surtout il va fonctionner à l'unisson entre tous ces produits revenons à la watch 3 présentée avant la watch 3 pro il y a quelques informations très importantes à souligner tout d'abord huawei pour la première fois nous propose une montre totalement indépendante du téléphone car oui la watch 3 va pouvoir embarquer une e-carte sim eSIM. il sera donc possible de l'utiliser en passant bien entendu par un forfait chez votre opérateur mais de l'utiliser sans le téléphone vous aurez donc la possibilité par exemple de répondre sur votre téléphone ou d'écouter de la musique qui est en Streaming sans votre téléphone c'est une des bonnes nouveautés de cette montre néanmoins quelque chose qui est encore flou voire pas annoncé c'est la possibilité de répondre aux messages avec la montre en mode eSIM mais aussi avec la montre de manière générale dans ma tête ça allait être possible même à la fin de la conférence je me suis dit ok il y a la eSIM donc ce sera possible mais en fouillant un petit peu dans la fiche technique sur le site ce n'est pas indiqué j'ai même un homologue anglais plus gros que moi qui a déjà testé déballé et qui a montré quelques images de la montre et il n'y a pas pour l'instant d'application qui semble pouvoir répondre au message. J'espère que ça viendra. Au niveau du design, Huawei reste un petit peu fidèle à lui-même, avec un cadran de 46 mm, 46,2 par 46,2, une épaisseur de 12,15 mm. Au niveau de l'écran, fini l'écran de 1,39 pouces, on passe sur un écran de 1,43 pouces. Bien entendu, toujours un écran AMOLED. Cette petite différence peut tout faire. Il passe aussi sur un verre incurvé 3D, du coup on imagine un écran plus borderless de ce qui existait avant. Car pour rappel, la gamme Watch GT 2 avait aussi un cadran de 46 mm mais l'écran était de 1,39 pouces le design est aussi plus abouti le design de la GT2 Pro était déjà très très sympa mais là Huawei est allé chercher plus le détail et les finitions avec une nouveauté une petite couronne rotative sur le côté afin de pouvoir naviguer et surtout la couronne est vraiment très belle en dehors de ça on sera sur de l'acier sur le modèle Watch 3 et sur du titane sur la Watch 3 Pro on garde un petit peu la thématique de la GT2 Pro. La Watch 3 sera aussi déclinable en plusieurs coloris un coloris noir avec un bracelet en silicone noir, un coloris avec un bracelet en cuir marron, un coloris avec un bracelet en tissu bleu et un coloris avec un bracelet en métal. Bref il y en aura pour tous les goûts. Maintenant parlons de la grosse différence par rapport à la GT2, ça va être Harmony OS. Ce système d'exploitation est un système plus ouvert aux interconnexions avec les hardware, je vous l'ai déjà dit, mais surtout plus ouvert au téléchargement d'applications. Même s'il n'est pas possible de répondre aux messages pour l'instant, ou il ne nous le montre pas, il va être possible de télécharger des applications tierces. Harmony OS est open source donc n'importe quel développeur va pouvoir développer des applications pour la montre ou pour le téléphone, etc. C'est là où tout va jouer. Soit ça passe, soit ça casse. Ce système d'exploitation a de l'avenir devant lui, mais il peut aussi être tué dans l'œuf. Personnellement, j'y crois. Au delà de télécharger des applications tierces, vous allez pouvoir aussi contrôler votre domotique, avoir quels produits domotiques sont compatibles, contrôler la caméra de votre téléphone, est-ce que c'est juste réservé au téléphone sous Harmony OS, on verra. Avoir un assistant vocal qui sera connu sous le nom de Celia. avoir aussi comment ils se débrouillent, écouter de la musique en ligne, donc d'après les vidéos que j'ai vues, ce n'est pas de la musique Spotify ou autre, ça va être un service Huawei aussi. Donc, avoir le prix, ce que ça donne. Et aussi, la montre intégrera un wallet, soit pour payer, soit pour avoir des cartes d'embarquement, des tickets, etc., etc. Il y a d'autres fonctionnalités un petit peu secondaires, comme regarder les matchs, avoir des résultats, des notifications, etc. Mais ça, ça sera lié surtout au téléchargement de certaines applications qui sont peut-être déjà dans la montre. Avant de parler du sport et de la santé, parlons du prix et de l'autonomie. Car qu'est-ce qui faisait que les Huawei, watch gt2 par exemple était intéressante par rapport au samsung ou apple c'était l'autonomie, on avait un os fermé mais on avait de l'autonomie, bah là le fait d'avoir un os ouvert, bah, ça va casser l'autonomie on reste quand même supérieur à ce que fait apple et samsung ou ce que fait les montres sous wear os en attendant de voir le nouveau wear os mais on a perdu en autonomie. on est maintenant à 3 jours d'autonomie pour la watch 3 3 jours en mode usage smart Huawei annonce aussi 14 jours en mode économie d'énergie, j'imagine que ça serait revenir un petit peu sur des fonctionnalités bridées comme sur light os, néanmoins c'est quand même une belle perte d'autonomie Ça c'est pour la Watch 3 Pour la Watch Pro Il a été annoncé dans la conférence Une meilleure autonomie Personnellement Déjà ça fera la différence pour moi Pour passer sur la Pro On verra parce que pour l'instant Elle n'est pas disponible sur le site Mais alors à quel prix Car oui on rentre dans des montres Qui vont concurrencer les Samsung les Apple Donc on rentre sur des prix Qui vont concurrencer les Samsung et les Apple La Huawei Watch 3 commence à 369 euros Oui 369 euros C'est quand même un bon budget En fonction des couleurs En fonction des finitions Si c'est avec un bracelet en cuir etc elle peut monter jusqu'à 449 euros sans les promotions de lancement etc la Huawei Watch 3 Pro elle est attendue à 499 euros donc on a une montre entre 369 euros et 499 euros en fonction euh, de la finition si c'est pro, si c'est bracelet en cuir etc c'est quand même un sacré budget on est loin on est loin des promotions qu'on a actuellement sur la GT2 et on est loin sur euh, la GT2 Pro qui avait commencé je crois à 300 euros mais qu'on pouvait trouver quelques mois après à 180 euros sur les Express, on est très loin. Parlons maintenant rapidement des nouveautés santé. Il y a des nouveautés, il y a beaucoup de choses qu'on avait avant comme le suivi d'activité quotidienne, comme le suivi de fréquence cardiaque avec alerte et il y a aussi des nouveautés qui ont été annoncées que je ne retrouve pas sur le site français comme le glucomètre, la possibilité de suivre sa glycémie, ça a été annoncé dans la conférence, est-ce que c'est en attente de certification pour l'Europe Est-ce que ça va être que pour l'Asie Je ne sais pas mais actuellement ce n'est pas annoncé sur le site et croyez-moi, si c'était disponible je pense en France à la sortie, ce serait annoncé sur le site parce que ça aurait été la première montre en France capable de mesurer la glycémie. Grosso modo, à ce que je vois sur le site français, on va voir comme nouveauté la détection de chute simplement, avec l'envoi d'alerte. J'attends de voir produit à la main s'il y a vraiment d'autres nouveautés. Bien entendu, vous allez retrouver le suivi du sommeil, SPO2, bref, tout ce qui existait déjà auparavant. Qu'en est-il maintenant au niveau du sport Au niveau du sport, ça va être à peu près pareil. Car au niveau du sport, on retrouvera une centaine de sports qui étaient déjà présents sur LightOS et 6 sports compatibles avec la détection automatique. Mais ce qui était vraiment intéressant, ce qui avait été montré à la ne semble pas être disponible en France ou en Europe. La conférence avait montré la possibilité de connecter la montre avec des cours en ligne et de faire un peu du coaching en ligne, etc. Je pense que ça va être réservé à la Chine, à l'Asie, on verra. Mais pas de grosses nouveautés ici. Ce que j'espère et ce qui peut être vraiment intéressant, c'est une meilleure précision au niveau cardiaque. Sur cette Watch 3 sera utilisé la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque TrueSyn 4.5, mise à niveau en 4.5+, qui utilisera une LED 6 en 1 et 4 photodiodes pour une meilleure luminosité, une meilleure prise de la fréquence cardiaque. J'espère vraiment que là on aura quelque chose à ce prix là, surtout hein, parce qu'on n'a pas de CG comme chez Samsung on a juste un quart de fréquence mètre, donc j'espère vraiment qu'à 500 euros, à 500 balles ça suive les entraînements à intervalle alors ça, je vais le tester et je vais m'en faire un grand plaisir. Au-delà de ça, c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour le résumé de la Watch 3, j'ai vraiment hâte de l'avoir pour la tester, la Watch 3 et la Watch 3 Pro n'hésitez pas à me dire si vous avez hâte aussi. Pendant la présentation je voyais presque une révolution, mais en regardant un petit peu ce qu'il y a sur le site Je me dis que ça va peut-être être plus une évolution Ou du moins le temps que Harmony OS bah, S'étoffe un petit peu d'application Enfin bref c'est compliqué de dire sur le papier Donc j'ai hâte de tester ça Vous aurez bien entendu le test d'ici fin juin Parce qu'elle sort dans deux semaines Merci à ceux qui étaient présents au live après la conférence pour en parler Je vous ferai dès que je la reçois un live aussi Pour qu'on déballe la montre ensemble Donc n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche de notification En attendant vivez à fond vive high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne